Yo les gars j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer, la DH urbaine de Grenoble est de retour Et du coup, le parcours est nouveau. Et il va partir d'ici. On est sur une terrasse d'un nouveau bâtiment. On est au premier étage. La course va partir de ici. Un drop de 4 mètres. Regardez-moi, ça part ici, ça saute là-bas. Bon, là, il n'y a pas encore les modules, mais on a déjà des gens qui veulent essayer. J'avais mis un petit post sur Instagram. Ils ont voulu essayer en exclusivité cette nouvelle piste. Bon, bien sûr, il n'y a pas les modules, mais ça va vous permettre, avec nous, de découvrir ben, le nouveau tracé. Donc, on part ici, dans un nouveau bâtiment qui s'appelle The Babel Community. On va construire une grosse plateforme ici, avec un drop de 4 mètres de haut. Saut dans les escaliers pour commencer. Ça va être complètement dingue. On ne peut pas l'essayer aujourd'hui, mais je vous montre la suite. Et on va voir ben, qui veut essayer. Là, ils sont en bas, ils sont chauds apparemment donc let's go allez on va rouler du coup ça va être un truc de dingue ça fait 4 mètres de haut par 6 mètres de long là j'aménagerai un petit plan incliné pour sauter dans ces escaliers et ils sont venus nombreux pour pouvoir essayer cette piste viens voir on va les rencontrer yes ça va les gars yes comment tu t'appelles vas-y dis moi à chaque Benji. fois Benji, Benji. Matisse, Matisse, Hugo, Hugo. Julien. Noah, Noah et Noah. Et Noah. l'ancien de la bande Denis. Et l'ancien Denis, ben oui. Bon bah ben là, du coup, c'est pas aménagé. Je pense que dans cette ligne droite là, il y aura un saut. Je sais pas trop encore. Peut-être partie une voiture ou un truc. Et après on va dans le jardin. Donc on va tous là-bas. Et en plus j'ai pris un petit saut qu'on va pouvoir aménager. Donc let's go. Bon aujourd'hui il n'y a pas de rampe, mais j'en ai amené. Du coup ça tourne ici, et après on arrive dans le jardin, ça arrive là, donc là, faire gaffe au plot, faut tourner, petite partie escalier tranquille, ça arrive dans le jardin, et là ici, je verrai bien un gros gap qui arrive dans la descente, en coupant un peu l'arbre, voire peut-être même de tirer tout droit euh, la barrière là, peut-être rouler sur la barrière, à voir, bon bref. Allez là, et là, euh, faire les escaliers et tourner, après venez voir parce qu'après c'est un peu serré, là ça continue là-bas, et il faudra faire gaffe au guidon, là ça peut taper le guidon là. Et là on pourra aller tout droit mais pendant la course là il y aura une plateforme qui va faire ça qui va tourner par-dessus le mur et tirer à l'entrée du musée oh. Oh, tiré, là oh, et là, on va voir les bidons qui si va passent. C'est bien pour le dos. Oh, ça part là. Bon allez, je vais aller essayer ça. Le saut. Et je vais essayer de prendre le petit, le petit verre derrière, si je peux. Ça, ça passe, ça sera pas ça hein. pendant la DH urbaine, ça sera un vrai truc bien aménagé. Là, ils partent de là-haut, ils vont essayer déjà de passer ici. Là, il y a 2-3 pierres euh, sur le sol. Bon, le jardin c'est bon. Et nous on va juste là, là. Voilà. Là, on attaque la partie escalier. Il y a une grande ligne droite de 200 mètres d'escalier. Bah, bon, bah, bah, que de la double, ça va se couer. Il y a du monde, on va faire gaffe. On va peut-être prendre des sifflets, des rubalises. Et voilà. Allez, let's go. Bon, là c'est la grosse partie escalier. Ici, ouais, le début on voit pas trop, mais s'il y a des sifflets, il y en aura un là et un plus bas comme ça. On sait qu'on peut continuer. Là, en gros, il y aura une passerelle ici et ça fera un saut de 6 mètres jusqu'à là-bas. c'est jusqu sur là-bas. Euh, du coup ben, on va faire comme pendant la DH On va bloquer la partie de droite Avec les sifflets avec tout le monde Et gauche les spectateurs Donc là il y aura vraiment blindé de monde ici Et les riders seront à droite Un sifflet, un coup ça veut dire qu'on peut y aller Qui donne le signal à celui qui sera dans le virage Et deux coups c'est qu'il faut arrêter, il faut freiner quoi. Allez. Allez, full gaz ça, ah ouais, ça a dit quoi oh, hey ouais, ça... ça ira là. Hey. C'est ouais. bon ça et après il faut remonter tout à pied, ça c'est le plus marrant, on a de la chance pendant la DH urbaine, on va tous remonter en moto électrique, ils vont nous tirer comme l'an dernier, maintenant qu'on a tous repéré un petit peu, full gaz, et en plus il va me suivre avec un FPV, donc ça peut être très très très petit, donc euh, on fait place, et let's go Okay, vous connaissez bien la piste ouais ouais ouais, ouais. je pars en dernier ouais. le but c'est de tous vous doubler ok allez. chacun euh, sa règle okay. comme on veut le premier arrive en bas ok allez, allez. Deux. Pas, chaud. Bon, il y en a deux qui m'ont résisté. Hein. Moi. Ah, ils étaient chauds là. J'essayais de zigzaguer entre les barrières, mais c'était je... ouais, trop court. qui <rire> Et du coup, après, bah là, on arrive sur la, la fin un peu comme l'an dernier. Donc là, on va tirer à droite. Il y aura encore un peu des escaliers, et après, bah, je vous montre. Il y aura. Je pense qu'on mettra pas la même passerelle que l'an dernier. On fera un espèce de gros wall ride qui sautera un peu dans les escaliers. de fin. Là, j'essaye un truc bien chaud. Je veux faire une triple. En gros, je pars de là, là, on ça arrive. Ah, ici Ah, ici il faut que j'arrive C'est chaud hein En plus j'arrive dans un virage, je me fais secouer Allez, let's go Ça a un peu tapé là Aïe aïe aïe Voilà bah de toute façon c'est la fin de la piste hein. Bon les gars il vous reste 50 mètres à faire voilà, C'est vous qui allez terminer la vidéo Allez-y, ouais. faites vous plaisir Du coup viens voir, on va, on va quand même regarder et là en bas c'est là où il y avait l'espèce le, de grosse plateforme que cette année j'ai envie de faire un gros wall ride, peut-être wall ride saut pour finir dans les escaliers. Et après ça finit bah, dans les bars, voilà, ça finit là-bas. Allez ah, gars ils bon. y vont Allez-y Vas-y Ouais Alors c'est. Nickel, vas-y vas ouais ouais ouais Ça c'est propre Allez Voilà la descente ici. Question vélo. Et voilà, on est arrivé. J'espère que ça vous aura donné envie de venir le 27 et le 28 mai prochain à Grenoble pour la DH urbaine. Donc pense à suivre ça sur les réseaux sociaux. Ciao, merci tout le monde. Merci. merci. merci. merci.